« Bonjour, je t'avais expliqué que les maîtres de la loi reprochaient à Jésus de parler à des gens qui ont une mauvaise vie. » Jésus leur raconte plusieurs histoires pour leur répondre. Après l'histoire de la brebis perdue, il raconte aussi celle du fils désobéissant. La voici. Un père a deux fils qui sont grands et l'aide dans son travail. Ce père a de l'argent. Il n'est pas pauvre et il a plusieurs serviteurs. Cette famille a tout ce qu'il lui faut. Mais le plus jeune fils n'aime pas cette vie ni sa famille. Il n'aime pas travailler. Il ne voit pas toutes les bonnes choses qu'il a. Non, il n'est pas content ni reconnaissant. Tu connais des gens comme ça Moi, oui. Ils se plaignent tout le temps et mettent la faute sur les autres au lieu de se réjouir. Eh bien voilà, ce fils-là en a marre et un jour, il demande à son père son héritage. C'est terrible et triste. Tu sais pourquoi Parce qu'un héritage, c'est toutes les choses et tout l'argent du père qu'on partage entre les enfants. Mais seulement quand le père est mort. Pour ce fils, c'est comme si son père est mort. Alors, le père aurait pu se fâcher et refuser, mais il connaît bien son fils. Il sait que c'est un mécontent. Pourtant, il l'aime et lui donne cet argent, beaucoup d'argent. Juste quelques jours après, le fils quitte la maison et part dans un autre pays très très loin. Il veut vivre sa vie comme il veut. Il pense qu'il sera heureux s'il passe son temps à s'amuser et ne plus travailler. Peut-être que toi aussi, tu penses des fois que ce serait mieux de ne plus travailler à l'école, mais de faire ce que tu as envie. Alors, ce fils fait la fête tout le temps. Il a beaucoup d'amis, de mauvais amis, qui restent avec lui juste pour l'argent et la fête. Il fait du mal, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ça lui est égal. Bien sûr, il ne travaille jamais. Mais un jour, il n'a plus d'argent. Il a tout dépensé. Ben oui, c'est ce qui arrive quand on ne travaille pas. Et il le sait très bien. Il sait bien que son père a de l'argent parce qu'il travaille. Mais il arrive une famine. Qu'est-ce que c'est C'est quand il n'y a plus grand-chose à manger dans un pays et le peu de nourriture qui reste est très cher. Alors il a faim et il est bien obligé de travailler pour manger. Malheureusement pour lui, il trouve un travail difficile. Il doit donner à manger à des cochons. Ils sont sales, ils puent et aiment la boue. En plus, dans le pays de Jésus, c'est un animal interdit, et toute la foule qui écoute l'histoire doit être bien dégoûtée. Tu sais, le patron donne à manger à ses cochons, mais pas au fils. Et lui, il voudrait bien manger même la nourriture des cochons tellement il a faim. Alors tout ce malheur le fait enfin réfléchir. Il repense à son père, qui lui, est un bon patron qui donne beaucoup de nourriture à ses travailleurs. Il comprend qu'il a fait du mal à son père et qu'il a désobéi à Dieu. Il se repent, il veut changer, il a honte de lui. Il pense que son père ne voudra plus de lui. Alors il décide de rentrer dans son pays et d'aller demander pardon à son père et de le supplier de le prendre comme un simple travailleur, puisqu'il ne mérite plus d'être son fils. Mais tu sais, pendant tout ce temps, le père attendait son fils parce qu'il espérait qu'il changerait et qu'il reviendrait. Un jour, comme à son habitude, le père regarde au loin sur le chemin de la maison et là, il voit son fils revenir. Alors il court vers son fils pour l'embrasser et le serrer dans ses bras. Quelle joie, quel bonheur Il aime tellement son fils. Le fils lui demande pardon et le père est tellement heureux. Il appelle ses serviteurs pour chercher le plus bel habit, des chaussures, une bague et pour préparer une grande fête car son fils était comme mort à cause de ses péchés et maintenant le voilà vivant et obéissant. Oui, car tu sais, quand on désobéit, c'est comme si on est mort. C'est terrible. Alors toi aussi, obéis toujours à Dieu et respecte tes parents parce que c'est ce que Dieu veut. Mais pendant qu'ils font cette grande fête, le grand frère arrive du travail et demande ce qui se passe. Quand on lui raconte tout, il se met en colère. Son père va le chercher, mais le grand-fils ne veut pas venir. Il ne pardonne pas à son frère et il trouve son père injuste parce que lui n'a jamais eu de fête. Pourtant, son père lui explique que tout est déjà à lui parce que c'est son fils obéissant et parce qu'il lui avait aussi donné son héritage, comme au plus jeune. « Malheureusement, ce grand-fils n'avait jamais compris cela et il s'est privé lui-même de s'amuser car son père ne le lui a pas interdit. » Tu vois, Jésus raconte cette histoire pour montrer combien Dieu le Père nous aime, énormément. Il dit qu'il y a au ciel une grande fête que les serviteurs du Père, les anges, font à chaque fois que quelqu'un demande sincèrement pardon de tout son cœur et se repent de sa désobéissance. C'est aussi ce que Dieu veut pour toi. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, n'attends pas et parle à Dieu directement, car il t'entend et il te pardonnera. Ta vie changera et tu deviendras ainsi un chrétien, un enfant de Dieu. Quelque temps après cette histoire, Jésus va mourir sur une croix à cause de nos péchés, car il va prendre notre punition à notre place. C'est le seul moyen pour que le Père puisse pardonner à celui qui croit cela. Jésus s'est réveillé des morts le troisième jour. Il est ressuscité et vit au ciel maintenant. Dans cette histoire, le fils aîné est obéissant, mais il n'a pas compris qu'il pouvait profiter de tout ce que le Père avait. Quand on est pardonné, Dieu devient notre Père du ciel. Il nous donne aussi beaucoup de trésors. Ce n'est pas de l'argent, mais bien plus, et tu les découvriras dans la Bible. Je t'en montre quelques-uns dans mes histoires, mais je t'encourage à lire la Bible chaque jour pour tout savoir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes, tu as obéi à ton Père et tu es venu pour nous sauver. Parce que tu nous aimes tellement, tu as donné ta vie pour nous, pour que nous n'allions pas en enfer, pour faire de nous tes enfants. Seigneur, aide-nous, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à voir aussi tous ces merveilleux trésors que tu nous donnes, et pour en profiter. Nous voulons te louer, et te dire merci encore,